Je lance, <rire> putain, Je <rire> sais pas si, <rire> j'allais dire, je commence l'enregistrement et là j'entends un, <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> ah, je vide des poumons avant. <rire> <rire> lui a lève Viens Oh Oh Oh, oh. oh. Mm. <rire> Je t'aime mm. <rire> Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des bébés Tiens, patin T'as niqué Il m'a chauffé, dans la bouche il a Avec... Oh, les glaçons va <rire> <rire> peut-être falloir se battre, les gars <rire> <rire> Moi, je suis... <rire> Eh <rire> <rire> hey, y'a des pics, madame. Dégage-toi. Ah bah ben alors les pics. <rire> ah Mais non, Darren <rire> <rire> Non, aïe. <rire> je m'en fous et je m'en ah. Va à droite. Va là-bas, va là-bas. Tu connais Pambi Pomp, <rire> <rire> pomp. <pan>, il meurt. <rire> <Yeah> <rire> aïe. Ouais tu es mort de la de la froideur pour pour ta péritrix Oh il m'a niqué Non pas sur moi madame Ouais j'ai gagné sans rien faire juste en faisant une tape Une tape amicale sur l'épaule la pingouin NON oh. Non Je tu m'auras pas Non <rire> Je suis toujours debout Y ai Connard <rire> Tu me fais plus chier Si c'est pas utilisé le lance-grenade <rire> Attention, c'est one-shot, hein, le laser Tiens Non, non. Oh Tiens, alors... Mais t'es sérieux, le mec <rire> tu veux même... Oh euh, comment ça Oh, bah, t'es trop nul <rire> Oh, t'es trop nul eh, tire sur Trix, il fait rien, là, il tente de gagner en faisant rien <rire> Oui, mais c'est... Attends, je m'occupe de son attardé, lui <rire> son attardé <rire> Ah Je t'ai créé <rire> le serpent oh, y a juste... Il <rire> s'est repris <rire> sa lance dans sa gueule <rire> Mais la <'as> rogue <rire> <rire> Tiens, prends-toi un serpent il bouge pas. <rire> Je vais faire le tour, ce sera mieux. <rire> ah mais il y a le serpent, j'avais oublié. <rire> il a mis un piège. C'est qui qui est encore <rire> <rire> Dégagez -les, les serpents. Mais Il est pas mort encore là Non, il arrive pas à mourir. Mais il est bugué, c'est possible. Mais pas moi, mais pas moi <rire> <rire> Je vois pas du tout les mêmes serpents. Attention serpent <rire> <rire> T'as le serpent qui a fait et toi, ché yeah. Charles oh, il avec <rire> moi Il a fait yeah. Charles, t'es tout seul, c'est grillé Eh hey, mais ah, les serpents ils me violent Eh viole. hey, les <rire> serpents me violent Arrêtez <rire> NON Il <rire> <rire> dans les serpents <rire> <rire> J'ai fait une parade sans l'envoyer dans les filles Fais chier, compte de chien. Mouah! Mouah! Je chasse le lapin, mais <rire> je chasse le lapin. C'est la saison <rire> du lapin. <rire> Casse-toi, compte de chien là. Pas gagné, as... Quoi. Ouais! <rire> bah, attends. Oh le chou! Oh le chou! Rires Tu as des En même temps t'as vu les dégâts que tu t'es pris Bon c'est trop dangereux dehors je crois <rire> Charles qui une armée Oh la chance qui me oh sourit oh <rire> Les gammeaux, les vios Eh <rire> <rire> <rire> hey, Talon ça peut pareil Eh hey, oh Je suis là <rire> Ah non <rire> <rire> C'est à moi! Ah il est dans un bout Appuie sur F! En garde oh, Mais si! Appuie sur F! Appuie sur F, Hugo! Non! Je suis non. un oh. proche chevalier! <rire> non, mais <rire> <non. rire> okay. oh, nous tuez pas! Ok. Oh! Il faut le tuer! Il faut le <rire> tuer! <'es rire> Hugo, plus que le mal, il lui manque! La vache! <rire> oui! Hugo, arrête! Je t'ai acheté le jeu! Non, c'est pas vrai! Tu <rire> oh me l'as bon bon offert! <rire> <On a culé. rire> mais quelle merde! <rires> non la boule La, bou la boule manique <rires> On va demander à Maître Justier avec nous oh Huissier de justice, bonjour Maître Bonjour Pierre Arrêtez de taper Mais moi je veux, je veux la voir moi S'il vous plaît pour la vidéo Quel <rires> connard <rire> La technique c'est d'attendre! Ah non, à moi! À moi! À moi, oui! <musique> oh c'est pour ma vidéo! Soyez sympa avec moi, s'il vous plaît! Allez. Non, s'il vous plaît, madame! <rire> Pourquoi madame? Je <rire> sais pas, vous êtes bleu donc du coup je pense que vous êtes un peu tous les genres. <rire> <mérite> <mérite> Le serpent il est à <mérite> <mérite> <mérite> <mérite> <mérite> <mérite> <mérite> <mérite> Moi je suis mort à cause du bon, Ouah bon. <rire> du Non! Il, Il m'a pas... tué en l'air? C'est tout j'avais gagné? <rire> On m'appelle Texat Ranger. On m'appelle Lovey. Mais... <rire> oui, J'y ai pensé. <rire> vous êtes vraiment des gros cons. Tiens, je vais ouais, vous exploser tous fait. maintenant. Mais ouais. d'abord, je meurs. Eh, <rire> hey, Pikman, je te fais de la pub si tu tues Charles. Pas de <rire> <Quatre> chaîne. <rire> Au <rire> bon, moins ça ouais, me fait plaisir. Ah Tiens, je suis Charles, le pro chevalier -yeux. Comment le chevalier, le chevalier, le chevalier Ça C'est Ouais, je vais ouais, m'allonger. Oh, des serpents. Ah, mais non, mais non Ouais, vive les serpents Non, non, non <rire> hey, ah c'était plus mon coup Hey, hey, hey, Oh, non wow. J'étais caché madame, vous avez triché <rire> Non, j'ai eu un viol de serpent, je suis zoophile <rire> mec il devient zoophile en long? Oh non, Ouais. Hey, je sais pas quoi sert se jouer <rire> J'ai vu quelqu'un, je fais fait yes Oh! Non! Ah, c'est plus sa propre balle Bon bah, c'est parti pour le duel de gitans, là. <rire> le premier qui gagne, il a le droit d'avoir okay. de l'électricité à vie. <rire> <rire> les serpents volants, c'est les serpents mes amis. Ah oh, non, en fait Hugo, ça a putain de bien de de serpent. <rire> Écoute, t'as déjà vu un indien dans la ville, c'est moi l'enfant. <rire> avec sa mignonne. la Oh, il a le glu. <rire> il s'est accroché avec la glu. Il peut pas tomber. Je sais pas où il est, moi, je le vois pas. Moi, je l'ai vu tomber, c'est bon, il est mort. Ah. Bon bah, j'ai gagné. C'est il a de <rire> la colle sur ses couilles, du coup, Un peu de sel Charles, un peu de sel C'est quoi cette... Ta gueule. <rire> un peu de avant <rire> de Attends ton seul. <rire> Attends Serpentard, toujours les derniers sur la route, toujours à tricher devant Harry Potter. Non mais pas lui. Ah, là, là, là. <rire> Mais t'es trop con Charles. Tiens. Meurs avec moi salade <rire> Ah bah tu sais quoi, t'as gagné avant, meurs C'est tu l'attends pas Mais c'est moi qui est mort C'est es moi, la... moi qui le nique, c'est moi qui le Il a le seum, maintenant il veut me péter la gueule Protège-moi Mais pourquoi moi <rire> J'ai enlevé une plateforme avant de mourir <rire> <rire> <rire> Un peu de laisse <rire> <rire> Non Ouais, il t'a rebondi dessus <rire> <vu> ça Et <rire> yo <It's me>, <inaudible> Je saute sur tout le monde Charles, comment on dit quand un plat manque de goût Ah oui, il manque de... Je sais Oh mon mon <inaudible> <Le mec inaudible> YouTuber <inaudible> quand il est trop énervé Attends, on doit faire notre truc rigolo d'abord <inaudible> <inaudible> Attends, fais, faisons une minute de paix de silence devant le, la mort qu'il a fait. Attendez, arrêtez de vous combattre Arrêtez de vous combattre La pistolet. Ils ont même pas envie de faire une minute de silence Non on s'en bat les couilles Il s'est transformé en David Lafarge IAH oui. <rire> Mais est passé à le Là, il m'a fait un travers <rire> Stop Oh dommage pour le trou noir. J'ai quand même tiré le trou noir, tu vois, il y avait quand même respect. Il est encore ouais là Il est encore là Le trou noir qui est encore là. Et le mec vous oubliez pas trop vite. Eh hey, les gars, vous m'avez oublié T'as <rire> raison PAN bon <rire> <rire> <L 'enculé. rire> <rire> Dominique qui j'imite <rire> Ta gueule s'il te plaît, ouais, après toute cette amitié, j'esquive. Ouais, non SALAUD Ça bouge trop les LA trucs. TRAHISON C'est délicieux trahison, avec de la pomme en fait. de terre. Qui est venu, j'ai fait yes Là, il marche pas ce buisson, le culé. <rire> il est mort <rire> Il voulait aller dans le buisson. Oh. Bien fait pour ta race! Eh, hey, tu veux être copain avec moi? Eh, hey, tu veux être copain avec moi? Eh, hey, bah tu, hey, tu veux être copain avec moi? Eh, tu veux être copain avec moi? Je m'étais caché dans un buisson. Ah non, le serpent! <rire> Venez avec moi, les serpents, je vous montre l'avenir! Le futur, c'est jamais! Hatrix, hey, regarde! <rire> Il a fait un 3 -6. Oh la vache! Oh Oh la vache! Attends je peux me planquer avec toi s'il oh, te plaît <rire> Ouais vas-y viens Les serpents sont mes amis Nick a ah vu ah sa mère ah <rire> Serpentard Ouais vas-y joue au serpent c'est très bien. Ah ah après le A, c'est le B. <rire> tu lâches ton arme, toi. Je suis Pascal le grand frère. Tu t'aimes. <rire> je suis Pascal le grand frère. <rire> Pascal, le grand frère. Viens, on va faire d'accord, on va sauter. <rire> tu veux pas te réveiller sur ton lit Bah tiens, je veux traverser ton lit. Non, t'as pas cassé, il a pas cassé. Aïe. Oh, je l'ai mangé Eh, cropant C'est pas bien de manger les armes des autres. <rire> c'est pas bien de manger. Après, en gros, si. Tombe. Mais me <rire> oh, mets oh, mis une balle, mec! Dans les couilles! <rire> Fais On... le côté à droite, Charles! Ah Je suis. Je, putains, suis mais... <rire> je suis un homme en colère! <rire> je suis un homme en colère! Enculé, je t'ai renvoyé ta balle! Qu'est-ce qu'il oh, Non, mais. NON! Oh, tu sais pas se ça pas de cette arme! Bon. bon. Alors lui il est con. <rire> alors, <rire> alors le con. Moi, je, euh... je récupère ton flingue. Vas-y tire. Attends. Putain les blocs. Ah. Au, <rire> au secours. <rire> le suicide. Parlons-en. <rire> il y a des jeunes d'aujourd'hui qui se suicident tous les jours. Cours, me... <rire> Par contre c'est qui qui a imité le serpent qui sucé là. <rire> <rire> le jour où il y a un Tiens. serpent qui te regarde et qui fait. Tu <rire> veux le manger Trix, t'as gagné <rire> J'en ai Y'a moins un pied a marqué ton nom Oui, regarde, je fait pipi dans la neige. Sale <rire> chien, va Mais ce combat de débit C'est mage Je l'ai re... re... enlevé ton pipi, je l'ai remis avec le mien. <rire> J'ai tout mangé, du J'ai mangé le pipi Eh hey, j'ai un pistolet moi Le rire en deux parties Tu t'es acheté le jeu Hugo C'est vrai mais je vais tuer The pique. il est encore vivant es es Il bon. <rire> La Il est sorti d'un coup il a fait Oh putain oh, Alors Johnny, comment sort-on Allez, pose ça où Allez, posture 40 86 du yoga. Non, tu le fais très mal. <rire> ah. Oh Ouh Ouh oh. Non mais je suis mort. Bon. Vous êtes pas digne d'un grand chevalier. Oh, je crois pas même pas. Je crois pas. pas même pas. <rire> Pour la peine, tu vas... oh. Pas mal la elle <rire> Touche les dégage. flammes. C'est Tiens, tu veux monter Oh batard. Et vous en bas, vous arrêtez de vous disputer <rire> Je suis Pascal le grand frère, calmez-vous <rire> <Non>. Allez, serpent Attends, les serpents Attends, on les... Attends, attends, attends, attends On regarde... <rire> on regarde... <rire> bon, bah <bon>, ok <rire> Mais qu'est-ce qui vient de se passer Putain, j'ai fait deux heures d'enregistrement où euh, Charles rage, quoi, c'est horrible C'est ta gueule un peu Oh ta mère l'a plus On avait dit pas les mamans <rire> <rire> Non c'est mon arme Laisse-toi ce flingue donne-moi oh, Big Man. <rire> oh, derrière toi Au revoir je <rire> pas <rire> oh, <j 'ai> <rire> pas compris qu'il qu'il dit